Bonjour à tous, aujourd'hui je vais procéder à la lecture de « La vie n'est pas en lecture seule ». Un article écrit en 2006 par Olivier Kleyen, euh, d'abord en anglais, puis traduit par l'équipe Framalang, Olivier, Pablo, Jidan et Slitar. Il est disponible sous licence Creative Commons by, donc attribution, et je vais commencer par lire la préface de Framasoft. « La vie n'est pas en lecture seule ». Un fichier informatique est dit en lecture seule lorsque vous n'avez que le droit de l'exécuter et donc de le lire alors qu'un fichier disponible en lecture et écriture vous offre en plus la possibilité de modifier. Vous n'en ferez peut-être rien, mais cette liberté supplémentaire change la donne, puisque vous n'êtes plus condamné à être passif. Si un jour il vous prend l'envie d'ajouter du code à un logiciel libre, ou de compléter un article de Wikipédia, vous pouvez le faire. Par extrapolation, nous ne voulons pas d'une vie qui nous serait proposée par d'autres uniquement en lecture seule, Nous souhaitons pouvoir agir sur elle et y participer. « L'imprimerie a permis au peuple de lire, internet va lui permettre d'écrire. » nous dit ainsi Benjamin Bayard. Techniquement parlant, tout est en place pour que cela ait bien lieu et les nouvelles pratiques de la jeune génération témoignent tous les jours de cette aspiration. Et pourtant, il semblerait que certains ne souhaitent pas nous voir profiter pleinement de ce progrès. Rendez-vous compte, sur Internet, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Je ne sais plus qui l'a beuglé pendant le débat sur Adopi, moi j'étais dans les tribunes. C'était à l'Assemblée nationale, il devait être 22h, donc on va dire que c'est parce qu'il était fatigué. Effectivement, lui, il trouve ça scandaleux que n'importe qui puisse dire n'importe quoi. Moi, ça me rappelle furieusement l'article 11. Donc effectivement, je suis bien d'accord avec lui. Rendez-vous compte sur Internet, l'article 11 de la Constitution de 1789 est enfin, 200 ans après, applicable. C'est intéressant, comme effet. Lui, il trouvait que c'était un problème. Moi, je trouvais que c'était une solution. Nos avis divergent. Diriger alors toujours plus de barrières et de péage artificiels. Il commercials, ads pour Blu-ray, ne vous pas, Il peut prendre longtemps pour que vous votre DVDs vous préventent de faire même si vous press le menu. Button. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Comme nous le signale son auteur en fin d'article, ce petit texte rédigé dans le train en 2006 a pour simple but de vous faire réfléchir aux politiques des grands groupes, des médias et ou de votre gouvernement. De nombreux bits ont beau avoir coulé sous les ponts d'internet depuis, il gagne toute son acuité. Jusqu'à y voir parfois, modestement, une sorte de manifeste de la jeunesse du début de ce nouveau siècle. La vie n'est pas en lecture seule, d'Olivier Clayen, 2006, titre original, Life's Not Read Only. Pour eux, c'est de la piraterie, carrément du vol. Voilà ce qu'est le téléchargement. Vous prenez quelque chose qui a un prix, sans le payer. Volez-vous à l'étalage, cambriolez-vous des maisons Pourquoi alors télécharger gratuitement Créer du contenu est très difficile. Rien que pour remasteriser, créer l'emballage et faire la publicité de la dernière compilation, il faut gagner 3 millions de dollars. Comment les artistes peuvent-ils s'en sortir Comment la vraie culture peut-elle encore survivre En fait, peut-être que vous n'avez pas vraiment dépossédé quelqu'un de quelque chose. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment servi dans un rayon. Peut-être que vous n'auriez de toute façon pas dépensé un centime pour ce truc protégé contre la copie. Et tous ces trucs ont la peau dure, de la musique que vous n'avez pas le droit de copier, des films que vous n'avez pas le droit d'enregistrer, des fichiers protégés par des restrictions et des bibliothèques musicales qui disparaissent lorsque vous changez de baladeur. Certaines entreprises produisent même des téléphones et des ordinateurs sur lesquels elles restent maîtresses des programmes que vous pouvez installer. Les choses empirent lorsque la loi est modifiée pour soutenir ces pratiques. Dans de nombreux pays, il est devenu illégal de contourner ces restrictions. Qu'attendez-vous de la vie Quelles sont les choses qui comptent vraiment Lorsque vous faites le bilan de votre année, quand retenez-vous Les bons moments passés entre amis et en famille La découverte d'un album génial Exprimer votre amour ou votre révolte Apprendre de nouvelles choses Avoir une super idée Avoir un email de la part de quelqu'un qui compte pour vous et des choses passent au second plan, un grand nombre de pixels, le tout dernier iPod, déjà dépassé, un abonnement premium, une augmentation vite dépensée, profiter de sa toute nouvelle télévision HD, tout le monde apprécie ces trucs, mais si on y réfléchit un peu, ce n'est pas si important. Vous ne deviendrez certainement pas un astronaute exceptionnel, vous ne traverserez pas l'Atlantique à la nage, vous ne serez pas un leader international, la vie c'est maintenant, et c'est quand on partage ses idées, ses pensées et ses sentiments. La vie n'est pas en lecture seule, elle est faite de petites choses qui ne peuvent être vendues avec des verrous. Si l'on ne peut plus choisir, essayer, goûter, assister, penser, découvrir, faire découvrir, exprimer, partager, débattre, ça ne vaut pas grand chose. La vie devrait être accessible en lecture et en écriture. Peut-être que le droit d'auteur n'est pas aussi légitime que certains voudraient nous le faire croire. Un droit d'auteur, ça commence à partir du moment où il y a une œuvre de l'esprit. Je ne sais pas comment fonctionne votre esprit, le mien, il ne produit pas de papier. Donc une œuvre de l'esprit, c'est avant tout une idée. Donc c'est assez immatériel. Une fois que l'idée est matérialisée, elle est sur un support dont on fait commerce. C'est un livre, c'est un DVD, c'est euh, des fringues, l'idée étant la coupe du merlier. On sent bien que dans ce jeu-là, c'est le fabricant d'objets qui fait du business. C'est-à-dire que la vente de livres, comme ça, de prime abord, c'est plutôt lucratif pour les libraires et les imprimeurs. Le principe du droit d'auteur, c'est de dire qu'il y a un pourcentage pour l'auteur, obligatoire. L'origine du truc, c'était par exemple de protéger les dramaturges contre les comédiens. Parce que Les comédiens jouent la pièce, perçoivent la recette. Il n'y a pas de raison spontanée première pour qu'ils aillent payer l'auteur de la pièce. Quand on cite souvent Beaumarchais comme étant à l'origine du droit d'auteur, c'est à ça qu'on fait référence. Il avait bien l'intention de se faire payer des royalties sur ses pièces. Ça sert également à protéger l'écrivain contre le libraire, parce que le libraire, une fois qu'il a fabriqué les livres, il n'y a pas de raison particulière pour qu'il décide de rémunérer l'écrivain, C'est pas lui qui imprime. Ça n'a jamais été pensé comme une façon de protéger l'artiste contre son public. Ce n'est pas l'idée. C'était de protéger l'artiste contre les gens qui font commerce de son œuvre. Alors moi, quand j'échange quand de la musique avec ma petite sœur, je ne fais pas commerce, elle ne me donne jamais de sous. Qui est concerné bah, On sent bien le parallèle avec l'imprimerie. Qui était concerné par l'imprimerie bah, Tous ces pauvres moines copistes mis au chômage. Qui est concerné par l'arrivée de l'Internet et par le fait qu'on n'a plus besoin de support matériel pour échanger des œuvres bah, Les moines copistes de DVD. Il va falloir qu'ils arrêtent de graver des petits DVD à la main pour les vendre dans les chapelles. Ça ne sert à rien. Pour le moment, c'est les premiers qui sont tombés dedans. « C'est les premiers qui se sont pris la révolution numérique de face. Il y en aura d'autres et à chaque fois que ce sera des gens puissants, ils seront agressifs. C'est systématique. Vous ne pouvez pas enlever le pain de la bouche de quelqu'un de puissant et espérer qu'il se laisse faire. Même s'il a top. Surtout s'il a En fait, le discours de Martin Luther King « I have a dream », c'est de copyright, est toujours protégé par le droit d'auteur. Vous ne pouvez pas chanter la chanson Joyeux Anniversaire, c'est du copyright, dans un film sans payer de droits. L'expression Liberté d'expression est une marque déposée. Le partage de fichiers est criminalisé. local man is going to prison for a crime that he claims was an accident. Chris Pickle with the crime that was just a mouse click away. Well, a couple years ago, a young man used an application, LimeWire, to download free music, then free movies, and then free porn. And now, it's going to cost him Certains sont jugés et emprisonnés pour avoir développé des technologies qui permettent d'échanger des fichiers. La loi réprime le fait d'éditer, de mettre à disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public d'une copie non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés. Mais qu'en est-il de ceux qui ont inventé et vendu les magnétoscopes, les photocopieurs, les lecteurs de cassettes munis d'un bouton d'enregistrement Et d'ailleurs, où sont les personnes qui ont inventé les baladeurs numériques Vous avez dit deux poids deux mesures Des milliers de personnes gagnent leur vie en poussant nos enfants à fumer ou en développant l'expérience. De 1000 antipersonnels, et à côté de ça, le portage de fichiers, ces mêmes fichiers que l'on peut voir sur YouTube, est puni par une amende compensatoire pouvant atteindre 150 000 dollars par fichier. Et on dit que l'industrie de la musique est au danger Qui veut d'une industrie musicale Et plus particulièrement telle qu'elle existe. Laissons l'industrie aux boîtes de conserve et aux voitures. La culture ne se meurt pas dès que vous téléchargez un fichier. La créativité n'est pas diminuée lorsque vous découvrez quelque chose. C'est toute la société qui en profite lorsqu'on peut apprendre et s'exprimer. Participer, apprécier, découvrir, exprimer et partager. Donc, une société équilibrée où les artistes peuvent gagner leur vie et où le portage de fichiers n'est pas criminalisé est possible. Voici quelques suggestions. Musique. Allez voir les artistes en concert, sauf s'ils vendent leur place à 200 euros. Que pensent et font vos artistes favoris Renseignez-vous, vous découvrirez peut-être quelque chose. Achetez intelligemment votre musique. Si l'artiste est mort maintenant, gardez votre argent pour le dépenser autrement. Ne vous contentez pas d'écouter, chantez. Ne rachetez pas la musique que vous possédez déjà en CD ou en vinyle. Participez. Apportez votre petite contribution à Wikipédia, même la plus modeste. Ouvrez un blog pour vous exprimer. Votre musique est vivante. Ripez, mixez, gravez, samplez, mélangez, remixez-la. Film. Fréquentez les petites salles, qui se soucient sûrement plus de l'artiste que de l'industrie. Fuyez les MTP, mesures techniques de protection aussi appelé DRM, Digital Rights Management, et les lecteurs labellisés. Partagez les bons films avec vos amis, ceux qui sont pour vous immanquables. Logiciel, découvrez les logiciels libres. Ensuite, passez à Firefox, puis à GNU Linux. Travaillez avec des formats ouverts et standards. Tous les jours, réfléchissez et instruisez-vous sur le droit d'auteur et sur les différences entre les biens matériels et immatériels. Découvrez les creative commons, les trésors qu'elles renferment et ouvrez vos oreilles. Conservez une copie de vos textes favoris. Participez à votre tour. Ne laissez pas les grandes marques dévorer votre culture. Continuez à jouer la chanson joyeux anniversaire sans autorisation légale. Le site lifenotreadonlead.net a pour but simple de vous faire réfléchir aux politiques des grands groupes, des médias et ou de votre gouvernement. Ça n'est qu'un petit manifeste rédigé dans le train de 2006, Olivier Kleyen en dénoteur. Vous êtes libre de répliquer le contenu de ce site web, même pour des applications commerciales, sous les termes de la licence CC BY Creative Commons Attribution. » Et donc voilà la lecture de, de, ce petit, de ce petit texte, ou manifeste, comme, comme le disaient les gens de Framasoft. Et ils ont plutôt raison, hein. on, on retrouve la structure du manifeste du hacker, entre autres. Euh, J'espère que c'était lisible, enfin que c'était audible, euh, que je n'ai pas fait trop d'erreurs, de, de, que j'ai pas trop écorché ou modifié le texte en le lisant. Euh, et je vous dis à la prochaine pour euh, une, prochaine, une, une prochaine lecture, entre autres prochaines vidéos bien sûr. Au revoir.